Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo quotidienne, vidéo issue de mon défi de l'année, 365 jours. Chaque jour, je vous poste une vidéo qui fait partie du programme Millésime, votre meilleure année, un programme où je vous montre comment vivre en optimiste. Et là, je suis dans la voiture, je viens de récupérer ma voiture euh, après l'avoir laissée une nuit... Euh, dans le parking, parce que j'ai pris le train. Et vous devez connaître ça. Je pense que ça doit vous rappeler quelque chose. Vous arrivez, vous êtes convaincu de vous souvenir de l'endroit où était votre voiture, et vous y arrivez. Merde, elle n'est pas là. Bon, vous dites c'est pas la première fois que ça m'arrive, et vous cherchez, vous tournez en rond. Vous êtes convaincu encore que c'est c'est le bon étage, et vous tournez, vous tournez, et vous vous dites merde, je trouve pas. Et puis là, vous décidez de descendre un étage. Vous dites, OK, si elle n'est pas là, c'est qu'elle est plus bas. Allez, je me donne le bénéfice du doute. Et vous vous souvenez qu'elle était à côté d'un pilier, à peu près à cet endroit-là, près de l'aire la, de, de, de, la, de, de, de, de, de passage. Et vous ne la voyez pas. Et là commence un scénario, un scénario dans votre tête, dans la mienne, aujourd'hui. C'est, Merde, est-ce que je l'ai bien garée Est-ce qu'elle aurait été prise par, par une dépanneuse euh, Mince, elle est prise. Et alors on commence a développer un scénario catastrophe digne des meilleurs films de Steven Spielberg. Oh mince, je suis fatigué. Et encore, si je dois chercher ma voiture à la fourrière, mais non, la folie. Et on commence à angoisser. Une angoisse qui n'est créée de rien d'autre que de la suggestion, bien entendu. Hein. Et. Euh... Et ensuite, on se dit non mais c'est pas possible. Et on va chercher. Et on descend encore un peu plus bas. Et on cherche. Et pendant qu'on cherche, on ne trouve toujours pas la voiture. Et on se dit mince, c'est pas possible. Et on commence à entretenir une angoisse qui, cinq minutes avant, dix minutes avant, n'existait pas, parce que bon, chercher, ça prend longtemps. Et en fait, à un moment donné, je suis remonté tout en haut, où l'étage n'avais pas été. J'avais oublié que j'avais garé ma voiture tout en haut. Elle était bien là. Elle m'attendait, la gentille voiture. Elle m'attendait. Juste pour vous dire que parfois nous nous faisons des films, des films inutiles, et que nous sommes nous-mêmes les créateurs de, de notre vision et de, de nos pires scénarios catastrophes et, et que c'est parfois pas nécessaire, mais que c'est valable dans tout ce que nous faisons tous le jour. les jours. Des choses n'existent pas nulle part ailleurs que dans notre cerveau, et elles vont générer des émotions qui vont nous faire sortir bien ou sentir moins bien. Et, et c'est vrai que j'étais angoissé par peur de devoir chercher ma voiture à la fourrière. Et en fait, non, tout simplement, ben, comme beaucoup de gens, j'ai tout simplement oublié où était ma voiture. Voilà, faites attention à ce que vous pensez, parce que ce que vous pensez devient votre réalité du moment, c'était ma réalité du moment. Voilà, là j'ai ma voiture, c'est fou ce que je l'aime. <rire> je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain et ne vous faites pas trop de films. Allez, ciao